Bonjour, je m'appelle Ronald, je suis technicien informatique en charge des lycées de la région langue Alors, ça se passe comment Ça se passe super bien. Il a fait un CAP en, dans la restauration, il a bossé 15 ans et il a fait la grande école du numérique l'année dernière. Technicien informatique. Ouais, typique. Facilité de communication avec les gens. Il gère super facilement les crises. Il est super bien intégré. Ça fait seulement 10 mois qu'il est là et on a l'impression que ça fait plusieurs années. D'aller à l'essentiel. pas S'encombrer de matière qui ne servira peut-être pas dans le métier. C'est facile. What's this?